Bon ben salut alors, hein. à la prochaine Bon allez hop, allez, on traîne pas là. On a peut-être encore le temps de voir le match. Allez, en avant. Si <coughs> on se dépêche, le match sera peut-être pas fini. La porte de sortie en peine. Qu'est-ce que c'est que ce bordel Non mais les gens, non mais ils pourraient ranger au moins leurs affaires quoi. Il y a un minimum quand même là, les femmes d'aménage, là qu'est-ce qu'elles brandent. Oh, il y a quelqu'un. Oh. Ah oh, puis c'est ça là, regarde ça. Oh, Ah oh, mais c'est incroyable. Il y en a qu'on fait la fête sans moi là. En plus, ils même pas le coup. Ils boivent de canon là, ils sont morts. Ah, mais que c'est dégueulasse! Non, mais regarde ça, il est tout traîner là. Même les flingues, les munitions, tout par terre. Allez, poussez-vous là, les petits joueurs là. Allez! Eh ben heureusement que je suis là pour faire un peu le ménage là, hein ramasser les trucs. Allez, vite, euh, ouvre-toi là, je vais rater le match là. Putain, je verrai même pas la fin. C'est quoi ce truc il y en a qui font des jeux vidéo pendant le boulot, eh ben... Elle est bizarre cette Game Boy. J'ai jamais vu ce modèle. Bon, voyons un peu les jeux qu'il y a là-dedans, là. J'espère que c'est des bons jeux. Bon, déjà, il n'y a qu'une couleur. Qu'est-ce que c'est que ce truc arriéré Ça a l'air naze nice, comme jeu. Bon, comment on ouvre la porte là Bon, comment on sort d'ici là Ah, c'est avec ça là. Ouais, voilà. Ah ouais, j'ai compris. faut appuyer là. Ah ah, J'en prends plein la tronche. Ah Mais qu'est-ce que c'est que ça C'est quoi ce bordel la France a gagné, à tous les coups. À tous les coups, la France a gagné. Ils ont fait la teuf, et voilà. Voilà le bordel. Et en plus, ils ont tout fait pour que je puisse pas voir le match. Ils ont pas arrêté de me faire chier, là. Et voilà, on m'a piqué une bague de bière. On a tout volé. Ça va chier. Je vais retrouver celui qui a fait ça. Moi, on me vole pas ma bière comme ça. Je te le dis, moi. Je vais te faire la peau, espèce d'ordure ouais. Eh, salut Eh, ouais. t'aurais pas vu un mec avec un pack de bière Alors, c'est quoi votre histoire Ça te regarde Vous êtes là pour faire du troc vous Dépouiller oh. Ou juste me demander le chemin de Diamond City Le chemin... Le chemin... Je connais hein, le chemin du bistrot. Je pense que j'y étais avant toi. Non, qu'est-ce que c'est Je suis un peu nostalgique quand même, des fois. Je repense au passé. Je sais que ça sert à rien. Mais... Tu veux bien y aller Quand c'est moi, ils se contentent de te la Quoi C'est oui. toi qui as voulu ce gamin euh, Tu aurais peut-être dû garder la maison, non si bière, ça sert à rien de penser à tout ça. Je me fais du mal pour rien. Ouais, surtout que j'en avais rien à foutre d'elle. Avec son gamin, là. Salut, petit Tu vas bien Guili Ah, oh, il est dégueulasse. Oh là, qu'est-ce qui se passe ici Qu'est-ce qui se passe ce Bordeaux, c'est hein quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, ils ont vraiment fait la teuf, ouah! Wow, mais c'est incroyable, même ici, ça a dû être un sacré match. J'ai raté un truc. Par contre, c'est bizarre, il n'y a pas de confetti. là je comprends pas comment ils ont fait la fête. Là. je comprends pas. Comment ça, vous pouvez pas ouvrir la porte Arrêtez de vous foutre de moi, Danny. Je suis en terrain découvert là, bon J'ai reçu l'ordre de pas vous laisser entrer, Mademoiselle Piper. Hein je suis désolé, je fais juste mon travail. Un hein, quoi Ah, vous faites juste votre travail. Alors maintenant, pour. Je laisse les, de les gens de dehors. Il faut me laisser dehors, c'est ça Attention, c'est la journaliste qui fait oh. si peur à tout le monde. Je suis désolé, mais oui. le père est vraiment foudrage, Piper. Je l'ai entendu dire que votre article n'était qu'un ramassis de mensonges, toute la vie laissant dessus dessous. Mmh, bon, ça suffit. Ouvrez-moi tout de suite cette porte, Danny Allez, ouais, putain, faut que j'aille aux toilettes, si moi Ouvre Eh, je livre les bières, là Je livre les bières Vous dites que vous apportez des marchandises de Quincy Ouais, et puis c'est de la bonne vous en avez assez pour approvisionner le magasin pendant un voilà, mois Voilà, ouais, pendant des, des années Vous avez ouais. entendu ça, Danny Alors, vous nous laissez entrer, ou vous vous chargez d'annoncer à cette folle de Myrnax que c'est de votre faute si elle a pas toutes ses bon, provisions d'accord Mais c'était vraiment un coup bas, Piper Laissez-moi une petite minute Entrons vite, avant que ce bon vieux Danim comprenne hey que c'était du bluff. Surtout que j'ai même pas de bière. Encore une belle journée à Diamond City. Ouais. Elle a l'air pas mal. Comment tu t'appelles au fait qui euh... si vous a laissé entrer J'avais pourtant dit à Sullivan de garder la porte fermée. Espèce de petite fouille merde Le... Le degré de malhonnêteté de votre journal est ahurissant. Je vais faire saisir votre presse pour Ouh, la vous vendre en pièces détachées. Le maire tyrannique veut museler la presse. Pourquoi ne pas demander à cette personne qui vient hein tout juste d'arriver Pourquoi moi Vous êtes pour ou contre la liberté d'expression Mais j'en sais rien, notre maire je m'en branle. À la poubelle. Mais j'en ai rien à foutre. Oh. Je ne tenais pas à vous entraîner dans cette dispute, mon bon monsieur. Quoi non, non, non. Je t'ai demandé ton avis, vous avez toi l'air d'avoir tout à fait votre place à Diamond City, vous. Oui, surtout au bistrot. dans le beau diamant vert du Commonwealth. Une voilà. ville sûre et heureuse. Un ouais. choix excellent si vous comptez vous y installer, ou même si vous avez juste de l'argent à dépenser. Ne laissez surtout pas cette petite fouille merde vous mettre ses idées tordues en tête. Vous venez dans notre belle ville pour une raison bien précise Ouais, j'ai un truc à fêter. Vous cherchez quelqu'un, qui donc Ouais, un mec avec, avec un pack de bière, t'aurais pas vu. Ça te dit rien Écoutez, j'ai besoin d'un peu de temps pour me poser, mais passer à mon bureau tout à l'heure. Attends, mais on se connaît à peine. Moi, j'aime pas trop les filles faciles, moi. Eh ben, tu dois vraiment être en manque, toi. Moi j'aime pas trop me faire aborder comme ça là. Qu'est-ce que c'est que ces gonzés, ce qu'il y a ici? Eh salut! Eh, t'aurais pas vu un mec avec un pack de bière? Le ouais. journal nous en. Pff, il a rien vu. Ici. Personne ne l'a vu. Pourtant, chaud. ça se Vous voit. Des maniaques, des combinaisons. Merde, j'ai pas beaucoup de thunes là. Humain. Eh, t'as besoin d'un coup de pub? J'ai sauvé la galaxie? Non? Et toi, là-bas, un petit coup de pub, là Et, Oh, je suis le sauveur des galaxies, quand même, dans un autre jeu. En plus, ils y connaissent rien aux jeux vidéo. Qu'est-ce que c'est que ces abrutis